Bienvenue sur Cultima Academy pour une présentation de l'exposition temporaire Fan Art Fan Fiction. Une des premières expos qui est apparue sur, sur Cultima Academy. Donc, il y a pour but de vous présenter un peu les productions des, des différents fans euh, des cultures de l'imaginaire, des différentes passions qui sont représentées. Aussi de vous parler un peu de, des origines du fanart et, euh, et de, de, oui, des origines et puis des, des différents éléments comme la contre-culture qui, qui ont donné naissance. Donc pour, euh, sur les panneaux d'exposition vous avez des illustrations, il y a aussi des textes qu'on peut lire directement sur là, les images, l'image. Vous avez parfois un cartel aussi qui donne du texte en plus des images pour, pour expliquer. Dans le fond de la salle, vous avez euh, des tables avec euh, des, des ressources documentaires. Voilà, il faut explorer. Et, euh, vous avez différents exemples de, de ce que peuvent produire euh, les fans. Donc, bon, pour l'instant il y a un peu moins d'une dizaine de panneaux, mais via euh, euh, le livre d'or de Cultima Academy, dans la salle principale, euh, vous pouvez. Euh, Prendre contact et éventuellement proposer d'autres ressources. Euh, je sais qu'il existe un site euh, qui est fourni avec des profils comme DeviantArt, euh, Artistation, euh, différents sites euh, de réseaux sociaux qui existent pour ces productions. Euh, donc on peut réfléchir à, à développer cette exposition et éventuellement donner une forme pour pourquoi pas, qui pourrait être présentée dans les festivals et les conventions. Donc voilà, vous pouvez venir à plusieurs et puis explorer. Alors, la flèche rouge en haut à gauche mène à une autre exposition temporaire, qui s'appelle la salle des reconstituteurs. Les flèches blanches vous amènent dans la salle à côté, dans le musée du jeu, et des ludistes. Et puis, bah, les cercles là, sur la droite, c'est par là où vous arrivez. C'est euh, ma la, la grande salle d'accueil avec la bibliothèque. Voilà, j'espère avoir été euh, exhaustif sur déjà ce que vous pouvez trouver sur place. Mais il euh, n'y a rien de tel que de, de venir et d'explorer les différentes salles. A bientôt, au plaisir de vous y voir.